L'innovation sociale, c'est quelque chose effectivement qui chemine et qui évolue depuis la nuit des temps. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à être dans un lieu comme le bâtiment des forces motrices. Donc, c'est quelque chose qui est en chacun de nous. C'est-à-dire, c'est un principe fondamental de comment est-ce qu'on peut amener quelque chose de positif, une contribution positive à notre environnement, à ce qui nous touche, à ce qui nous passionne. Donc, le CIGEF, en fait, c'est vraiment rassembler les acteurs de changement dans le monde associatif, ceux qui ont donc compris, conscience, qu'il est de notre responsabilité d'agir dans l'intérêt effectivement du bien commun, de l'intérêt de tous. Les porteurs de projets également, puisqu'il faut qu'on soit dans le concret vraiment de l'innovation, qui a un impact positif. Et puis après, des intervenants qui viennent du monde entier pour pouvoir partager également leur passion, leur compréhension sur différents sujets prospectifs. Donc c'est tout ça, toutes ces pièces qui se rassemblent, qui sont effectivement des êtres humains, qui viennent du monde entier, avec leur volonté positive, participative, de se rencontrer, d'échanger, de construire. Et eh bien tout ça, c'est ça l'innovation sociale, c'est ça le CIGEF. Oriou effectivement, c'est euh, son prolongement que les choses se passent dans le monde réel. Donc aujourd'hui, la plateforme sociale existe au niveau, réel, au niveau virtuel. Il y a l'application mobile qui a été lancée euh, dans le courant du mois d'été, qui commence vraiment à se diffuser largement, et donc qui nous permet partout à travers le monde de mettre en avant ce qu'on peut faire de positif. Donc ça déjà pour nous c'est très important qu'il y ait eu cette application mobile en plus de la plateforme réseau social. Et puis maintenant le CIGEF c'est le rendez-vous annuel des acteurs justement de la plateforme orio de la communauté orio qui sont effectivement... Dans la réalité, c'est-à-dire que là, on a une cinquantaine de porteurs de projets innovants qui vont être présents pendant les trois jours. On a plus de 80 associations, fondations, ONG qui vont être présents, effectivement, presque une centaine, pendant ces trois journées, à échanger, à partager. Et puis, on a les membres de la communauté Oriu plus les autres, qui vont pouvoir découvrir, effectivement, cette initiative. Donc, le but, c'est vraiment que le réseau social soit au service de quelque chose qui est porteur de sens, porteur d'approche positive, d'espérance. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui on a besoin de montrer qu'il y a des millions d'actions positives partout qui se lancent et qui, et qui se passent. Donc le CIGEF va être effectivement un moment de rencontre où on va se recharger en énergie positive pour pouvoir effectivement retrouver de la force, de la confiance, pour pouvoir agir partout à travers le monde et partager ça sur les réseaux sociaux, sur la communauté Orio. On fait avec ce qu'on peut faire, on fait avec notre cœur. Euh, C'est toujours très compliqué sur la partie effectivement du financement, des partenaires, des sponsors et ce genre de choses. Donc vraiment, je ne peux que vous dire une chose, c'est qu'on est, est aujourd'hui dans un, peu, un petit miracle euh, euh, d'avoir la chance de se rencontrer au bâtiment des forces motrices. Oui, on, on va au-delà de ce qu'on peut faire, mais on le fait parce que c'est fondamental. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur. Même si c'est se mettre effectivement dans une situation euh, au bord, effectivement, parfois même du précipice, eh bien il vaut mieux suivre un chemin qui est un chemin de conviction et de passion que de rester effectivement dans une attente qui va être finalement une végétation qui sert pas à grand chose et où on perd confiance et où on perd espoir. Aujourd'hui on a une course contre la montre, cette course on la voit quand on ouvre les médias, quand on ouvre les, les journaux, quand on regarde les informations sur internet. On voit bien que partout il y a une diffusion de la peur. Eh bien on doit, et c'est notre responsabilité, montrer une autre réalité qui est une réalité réelle, qui a des millions de personnes qui font des choses remarquables dans toutes les cultures, avec la richesse de la diversité. Et ça, c'est cette réalité-là qu'on connaît aujourd'hui. Aussi, Jeff, qu'on va vivre pendant ces trois jours, qu'on va vivre effectivement et qu'on vit tous les jours sur une plateforme sociale où il n'y a pas de violence, où il n'y a pas de haine, il suffit d'aller sur oryou.com et de voir cette réalité. Tous les jours, je regarde, je vois des choses absolument extraordinaires. Et puis ça nous redonne confiance. Donc oui, on va continuer jusqu'au bout. Et grâce à nous tous, grâce à nous tous, on est capable effectivement d'amorcer ce changement au niveau global. Si on est à Genève, c'est vraiment par conviction, pour son histoire, pour sa culture de diversité, pour son rôle effectivement sur des valeurs qui sont des valeurs d'universalité, pour le grand nombre d'associations, fondations NG qui sont présentes à Genève, mais surtout, et on le sait parfois un peu moins, qui sont soutenues par les autorités locales et compétentes. Donc, c'est vraiment une volonté ancrée depuis presque la nuit des temps de, euh, de Genève. Hier, on était euh, à la salle Alabama, qui est riche d'histoire avec la délégation chinoise, et on a eu le plaisir d'être reçu par la chancellerie. Et bien, Quand on a effectivement le vice-chancelier qui vous a par parlé, partagé justement, cette histoire de cette salle, de euh, la constitution du comité pour la Croix-Rouge, et toutes ces choses-là, ben, on se dit « mais oui, on est au bon endroit ». Donc on espère vraiment pour cette année, pour les nombreuses années à venir, qu'on soit capable de faire à nouveau, année après année, ce grand rassemblement. Et je pense qu'on a vraiment un grand coup de cœur pour le bâtiment des forces motrices. Donc je pense que si on doit faire des nouvelles éditions, à mon avis, ça se passera ici.